Bonjour à toi cher spectateurs, babysitter de Monia Chokri, c'est un film que j'attendais beaucoup. Parce que le premier long métrage de Monia Chokri, en tant que réalisatrice, qui était La femme de mon frère, était une pépite de cinéma québécois. J'avais adoré le long métrage, je l'avais trouvé fun, décomplexé, extrêmement réjouissant, et je trouvais que la force d'écriture et de mise en scène de Monia Chokri était une véritable révélation pour moi. Donc du coup j'avoue que ce film, qui arrive tout de même pas mal d'années après La femme de mon frère, me titillait quand même pas mal. Le résumé pour faire simple, Cédric est un ingénieur plutôt apprécié dans sa boîte et par ses collègues, mais qui un soir beurré se ridiculise en direct à la télévision. Lorsqu'il rentre chez lui, le regard de sa femme ne change pas. Mais il doit pourtant remettre en question son rapport avec les femmes. On m'avait averti, hein. on m'avait prévenu. Babysitter est un film très bizarre, devant lequel je suis resté assez stoïque. Où je trouve que la comédie ne fonctionne pas assez, où je trouve que le long métrage est très bancal, très souvent à côté de la plaque. Et tout simplement, j'ai pas apprécié Babysitter. C'est pas un film que je peux qualifier de bon, parce que c'est un film qui est bizarrement construit. Et quand j'utilise le mot bizarre, c'est pas de manière anecdotique. En fait, le film est fait par deux auteurs qui ne partagent jamais la même vision du cinéma, ou en tout cas du sujet qu'ils veulent mettre en forme. On est sur deux femmes, qui ont deux manières de concevoir cette histoire, qui cherchent tous les deux à exploiter un certain cinéma, et les deux ne se rejoignent jamais sur un terrain d'entente. Et je pense profondément que c'est là que réside la grande maladresse de Babysitter, parce que c'est un film qui n'arrive jamais à aller dans la direction la plus adéquate, pour combler à la fois les envies de comédie de Catherine Léger, la scénariste, et les envies d'un certain cinéma de genre de Monia Chokri qu'elle cherche indéniablement à convoquer mais qui à aucun moment ne trouve un terrain d'entente pour justement donner lieu à un objet qui aurait pu être clairement hybride mais qui ici devient simplement un espèce d'événement cinématographique complètement perché, mal amené, euh, loufoque et décalé mais malheureusement pas dans le bon sens du terme et c'est ça qui m'attriste un petit peu malheureusement. La comédie sur les rapports homme-femme est un bon moyen de se jouer d'une situation, mais également de construire un rapport entre des personnages qui peut potentiellement emporter, avec une logique indéniable, le spectateur dans un univers qui semble foisonnant et assez jubilatoire. Monia Chokri nous livre un moment de cinéma bizarre, il peine réellement à convaincre, par une construction et une ambiance qui s'opposent radicalement à la forme qu'elle donne à son métrage, pour une œuvre hybride, mais loin d'être dans le bon sens du terme tant il y a un travail dans la mise en scène qui est indéniable, mais qui ne semble jamais prendre en compte le travail d'écriture et de composition des personnages. En termes d'écriture, donc comme je le disais, c'est Catherine Léger qui s'est occupée d'écrire le scénario en sachant que le film est basé sur une de ses pièces, qui se nomme donc Babysitter, vous vous en doutez. Euh... En soi la base même de l'écriture est intéressante parce que la base même de cette écriture c'est une base de réflexion presque thérapeutique autour de justement l'idée de la misogynie, du sexisme et du rapport à l'autre au sein de la société moderne. Donc ça c'est une idée très intéressante que moi personnellement j'aime parce que ça peut amener à des... Jeu de comédie très justement alléchant pour le spectateur parce qu'on va à la fois être mis dans une position où on va réfléchir profondément à ce qui est mis en relief par le biais des personnages et par le biais des situations et en même temps on va rire parce qu'on va se dire qu'on se sent touché par les situations qui sont mis en exergue. Mais... Ben, c'est bien de poser ça. Mais encore faudrait-il que ça soit développé de manière assez ludique et assez passionnante pour faire en sorte que le spectateur se sente impacté par tout ce qui se passe à l'écran. Or... Le gros problème, euh, bah c'est que tous ces personnages sont dans leur bulle, font leurs choses, plus ou moins intéressantes, mais à aucun moment ne semblent réellement vouloir s'ouvrir pleinement au spectateur et donc, du coup, partager un petit peu ce qui devrait faire leur essence dramatique. Et si ce n'est leur essence dramatique, en tout cas leur essence, on va dire purement scénaristique, dans le sens où il devrait nous traduire quelque chose et donc faire en sorte qu'en tant que spectateur, on puisse lire une trame narrative qui fasse en sorte qu'on se soit investi dans cette histoire. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que la comédie, déjà, est complètement à côté de la plaque et c'est rarement un film drôle. C'est bon à préciser, mais pour une comédie, c'est rarement palpitant ou rarement réjouissant. C'est souvent une comédie un peu lourdingue, ou si elle est lourdingue, elle est tellement bizarre et perché qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus et qu'on n'arrive pas à se laisser emporter. Je peux... Adhérer à une grande partie de l'histoire parce que je la trouve mine de rien assez entraînante et je trouve que le fil rouge se tient. Mais derrière, je pense que Catherine Léger a juste loupé son coche qui était de réussir à la faire un film psychologique et comique et qu'aucun de ces deux éléments n'est pleinement rempli dans le cahier des charges. Léger veut avant tout construire une histoire sur l'ouverture des chakras romantiques, dans un couple enfermé dans une vision bien construite et délimitée de celui-ci au sein de la société, pouvant donner lieu, comme évoqué avant, à une réflexion intéressante sur le sexisme, la misogynie, mais également la place du désir dans tout cela. Mais malheureusement pour nous, il ne semble jamais évident pour la scénariste que cette réflexion se doit également de matcher avec le genre qu'elle veut convoquer, celui de la comédie et de la mise en exergue d'un quiproquo dramatique et narratif qui pourrait donner lieu à une grande réflexion autour du couple et autour de l'amour. Mais à la place, c'est une trop longue thérapie qui se construit au fil des pages d'un scénario assez flou. En termes de mise en scène, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Monia Chokri. Parce que il y a les mêmes éléments qui avaient fait la force de la femme de mon frère, soit un Très joli jeu de gros plans, de raccords et justement d'une certaine énergie de comédie qui va bah, privilégier parfois le faux raccord pour justement amener un vrai rythme et une vraie puissance à ces nombreuses situations qui sont mises en place devant la caméra. Mais ici, elle a voulu convoquer un certain cinéma de genre et d'épouvante des années 60-70, clairement que ce soit dans la texture de l'image, que ce soit dans le jeu du grain, que ce soit dans les halos de lumière qui parfois se dégagent de certains plans, que ce soit même dans la composition de certains cadres, elle a voulu convoquer un certain cinéma d'épouvante et de genre d'une certaine époque qui ne matche mais alors jamais avec le scénario de Catherine Léger. Et c'est là du coup qu'on rentre dans la partie où ces deux auteurs, pourquoi elles se sont mis ensemble Parce que pour moi profondément je ne vois pas le rapport intime qu'entretiennent les univers de Catherine Léger et de Monia Chokri ici. Monia Chokri a son univers, il est tellement intense visuellement qu'il se ressent qu'il est vraiment palpable et que lorsqu'on voit un de ses films, on se dit même si c'est le deuxième, waouh, visuellement ça dépote, il y a un truc mais alors ici ça ne matche jamais avec le scénario, qu'à partir de là je peux défendre la mise en scène, je peux dire qu'elle est magnifique je peux dire qu'elle est vraiment belle, je peux dire qu'elle est rythmée je peux dire qu'elle est intense, je peux dire qu'elle est créative il n'y a pas de souci, c'est clairement ça mais elle ne matche jamais avec le scénario. Qu'à partir de là, pour moi, ça ne se tient pas. Ça ne se tient pas parce que la promesse du film qu'on devrait avoir devant nous, elle n'est pas là, parce qu'on a une auteur qui veut faire son truc dans son coin et une scénariste qui vont faire son truc dans son coin. Qu'à partir de là, on est un peu coincé en tant que le spectateur. Ben, on est un peu perdu et on regarde ça en se disant « Qu'est-ce que je suis supposé comprendre ?» Chokri semble être un peu trop dans sa bulle, comme évoqué avant. Car s'il est indéniable que sa mise en scène est magnifique, que la photographie donne un ton et une ambiance dont un Peter Jackson ou un Roman Polanski n'auraient pas renié les influences, cela sonne comme bizarre avec le scénario qui se met en place devant nous. Car si la comédie semble chercher à prendre racine, par instant, dans l'écriture brouillonne de léger, la mise en scène de Chokri ne semble que rarement lui laisser la place nécessaire pour avancer sereinement, donnant lieu à un tout qui ne cherche jamais à équilibrer l'ensemble, simplement à sonner comme un thriller, avec une base comique bancale. En termes de casting, celui-ci est bien... Nadia Tereskevitz, par exemple est vraiment bonne dans le rôle de Amy, je la trouve excellente et elle a un vrai talent comique et assez insupportable, ce qui rend le personnage encore plus génial, et je trouve que c'est un vrai travail de composition qu'elle nous offre là. À côté on a Steve Laplante, on a Hubert Brooks, on a Eve Duranceau, on a Nathalie Bruette, on a Patrice Dubois, on a Alphé Gagné, enfin, les acteurs sont bons dans leur grande majorité, vraiment bons, c'est indéniable et je dois avouer que Patrick, Yvon et Monia Chokri, par exemple, en tête d'affiche, sont vraiment deux acteurs excellents, encore une fois. Mais ils servent un film qui est tellement bizarre des fois que même si leurs interprétations sont bonnes, j'arrive pas forcément à trouver leur personnage forcément réussi. Yvon et Chokri forment un joli duo de tête de métrage, les deux acteurs ayant un charisme indéniable à l'écran. Mais il faut bien avouer que parfois, le loufoque de l'ensemble dessert clairement leurs prestations respectives. Ce qui est vraiment dommage. Au bout du compte, Babysitter est un film bizarre. Un film perché, un film un peu à côté de la plaque, un film loufoque, un film qui se voudrait décaler et assez réjouissant pour le spectateur, si tenté, encore une fois, que les deux auteurs aux commandes, du scénario et de la mise en scène, s'étaient mises d'accord sur ce qu'elles voulaient mettre en forme. Parce que là, encore une fois, je m'obstine, peut-être que ce n'est pas du tout le cas, mais j'ai vraiment l'impression que Catherine Léger a fait son scénar dans son coin, et que Monia Chocré a fait sa mise en scène dans son coin, et que les deux n'arrivent jamais à se retrouver... Euh, sur le plateau. Donc, du coup, bah, Babysitter de Monia Chokri n'est pas un bon film. J'ai pas envie de vous le conseiller plus que ça parce que, honnêtement, en termes de comédie, on se marre pas plus que ça et ça a beau être intéressant visuellement, ça ne matche pas avec ce qui est supposé être montré à l'écran. C'est un film trop bizarre, un film comme j'en vois peu, un film qui me laisse vraiment dubitatif et un film devant lequel j'ai pas été convaincu, donc je vous pousse pas forcément à aller le voir en salle. A plus